Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Les logos de marque sont souvent les premières choses que l'on aperçoit quand on arrive dans un environnement. Qu'ils soient agressifs ou bien mignons, ils aident à raconter l'histoire des objets que vous apprêtez à acheter. Un bon habillage amène donc à une meilleure expérience du joueur. Pour que le joueur puisse s'immerger au maximum dans l'univers de Star Citizen, il faut que le logo soit traité de la même manière que dans la réalité et qu'il reflète aussi leur environnement. Par exemple, dans une ville industrielle, vous trouverez peut-être des logos un peu plus bruts et moins sophistiqués. Cela renforce l'idée que vous n'êtes pas dans une zone commerciale et qu'il s'agit plus d'un service disponible avec des panneaux faits à la va-vite. Concernant la phase de design de ces logos, les artistes reçoivent une brève description de l'entreprise et des produits qu'elle vend. Une fois que des prototypes de logos ont été créés, ils sont ensuite présentés au directeur qui valide alors ou non les différents logos proposés. Un des logos en cours de création au sein du studio est le logo de la marque Voyager Bar, qui a une particularité puisque l'environnement a commencé à être créé avant le logo lui-même. Les artistes ont donc essayé de rendre l'esthétique du bar à travers le logo. Concernant le processus créatif lui-même, l'artiste essaie de trouver plusieurs approches différentes en utilisant les principes fondateurs de la marque. Comme par exemple ici, avec le poulet et la marque Geno's Hotbird. L'artiste a donc essayé d'ajouter une notion de flamme, rappelant la cuisine épicée. En créant rapidement quelques formes simples, cela permet à l'artiste de choisir des pistes à suivre. Lors du design de la troisième version du logo, la fille du graphiste s'est approchée et elle a cru reconnaître une marque de la réalité. Ce qui évidemment pose problème, car l'objectif n'est pas de recréer les marques déjà existantes pour les remettre dans le jeu. Il a donc fallu recommencer tout le travail, et après plusieurs itérations, ils ont fini par arriver à ce logo. Il a un côté comique sans être trop gentil. Les artistes souhaitent mettre autant de dévouement dans la création des logos que s'ils devaient le faire pour une véritable entreprise, et y apporter autant de détails que dans le reste du jeu. Cette attention aux détails est importante pour que le joueur ne se retrouve pas face à une marque qui donnerait l'impression de ne rien avoir à faire ici. Mais si vous préférez la vue d'ensemble aux petits détails, nous pouvons passer au Sprint Report, où l'équipe environnement continue son avancée sur les bras de docking, qui sont désormais en phase de greybox. L'objectif est d'avoir un maximum de visibilité tout au long de la traversée. Évidemment, les tests continuent sur le hub en lui-même également, afin de trouver le meilleur endroit où le placer sur une station. Ce qui permettra d'ailleurs d'avoir la place nécessaire pour certains gros vaisseaux que l'on devrait bientôt voir arriver. L'équipe personnage a fini une première passe sur une statue de baleine de l'espace qui se tiendra au centre de la plateforme commerciale d'Horizon. La prochaine étape est de l'intégrer dans le moteur du jeu et de trouver un matériau approprié. De la pierre, du bronze ou pourquoi pas quelque chose de complètement différent. Les réapparitions peuvent être parfois très fréquentes. C'est pourquoi un peu de temps a été alloué à la création de nouveaux écrans de réapparition, fournissant quelques informations au joueur, telles que sa position, la façon dont il est arrivé là et si c'est une prison, le pourquoi vous êtes là et comment en sortir. Ce sont de petites choses, mais les petites choses cumulées tendent à changer la totalité de l'expérience du joueur. Concernant les véhicules, les équipes s'attellent à la création des lumières du Hercule. Chaque zone aura besoin de trois états lumineux différents. Un état d'urgence, une lumière de secours et des lumières normales. C'est l'occasion pour vous de découvrir quelques zones du vaisseau. La White Box du Redeemer progresse également, tandis que les artistes et les designers utilisent les métriques actuelles pour définir les intérieurs. L'extérieur reçoit aussi de l'attention pour que le vaisseau garde son apparence originelle, malgré les changements imposés par les nouvelles métriques. Les designers et les artistes s'occupent également de la White Box extérieure et intérieure du Nova Tank de chez Tombril, qui devrait laisser une marque indélébile lors de son arrivée dans le jeu courant de l'année. Enfin, jetons un œil au dernier progrès des villages colons. Vous pouvez voir ici des concepts de refroidisseurs servant à refroidir des serveurs. Des générateurs comportant des sous-composants comme des antennes, des tuyaux ou des écrans. Des réservoirs de carburant pouvant potentiellement s'abriter les uns avec les autres. Des panneaux solaires pouvant servir soit pour les générateurs, soit pour les habitations en elles-mêmes. Et des unités de raffinerie. Et pour finir, tous ces composants combinés ensemble, afin de tester des environnements possibles que les joueurs croiseront lors de diverses occasions et avec lesquels les PNJ pourront interagir. Nous en saurons un peu plus sur l'intégration de ces villages dans les mois à venir. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée.